Ok, ce que ça me renvoie comme information, ce que ta structure me raconte, c'est que ce n'est pas l'âme qui veut, c'est toi. Le vouloir, c'est euh, une... quelque chose de typique de l'être la... humain. Nous avons un vouloir, nous avons des désirs, nous avons des ambitions. L'âme n'a ni désir, ni vouloir, ni ambition. Toi, tu te places dans une attente parce que c'est plus facile de laisser choisir euh, ta vie par les autres, par un extérieur ou par des règles prédéfinies. Donc, tu cherches une excuse, toi, au niveau spirituel, de « qu'est-ce que je dois faire ?» Donc, si je vais creuser un peu plus. Hmm. On est sur le choix. <coughs> hmm. Okay. tu poses beaucoup trop, beaucoup trop ton féminin et pas trop et pas assez ton masculin dans le sens où donc ça c'est des archétypes j'aime pas l'utiliser mais c'est ce qui résonne le plus dans ta structure euh, pose ton masculin donc pose le mec bourru accepte euh, euh, acte sans tout des conséquences et regarde ce que ça fait quand tu fais juste un truc quand tu bouges juste un truc ah d'accord tu ne veux pas aller vers le négatif, tu veux que du positif dans ta vie. Tu veux vraiment que du positif. Que du estampillé spirituel, 100%. 100%, 100% pur spirituel. Et tu restes avec ça. Tu ne jongles qu'avec une seule balle, donc ça devient ennuyant. Alors que si, si tu t'autorisais la multiplicité et de jongler avec plusieurs balles, ce serait tout de suite beaucoup plus challengeant. Tu verrais tout de suite... Ah d'accord, tu ne veux pas être en stress, parce que le stress te fait perdre les moyens. Donc tu restes dans une zone de, de stagnation, de... Dans, une dose... dans une zone où il ne se passe rien. L'âme ne veut rien, putain C'est toi qui as le désir, c'est toi qui ressens le plaisir, humainement parlant, corporellement parlant. Ose aller au-delà de ce que tu penses vrai et faux par rapport à toi, pour toi, pour les autres. Arrête de projeter quoi que ce soit. Ah ouais, c'est ça. Tu refuses d'être séparé des autres. Acter ton propre chemin, ça veut dire être séparé des autres. Ça veut dire faire ton chemin à part. Et derrière, ça me dit mais je me sens perdu si je fais ça. Et si tu allais reconnaître la. Cette vibration de je me sens perdu. Si tu subis laisses de l'espace, parce que c'est ta manière de contrôler les choses, on est vraiment sur cette thématique aussi de contrôle ce soir. Je vais le noter. Tu contrôles ton petit monde pour éviter de t'apercevoir que tu es fragile. Tu t'évites d'aller à l'extérieur de bouger pour éviter de voir que tu es fragile. Pour éviter d'aller contacter cette sensibilité. Merci pour ta question.